Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, une vidéo un peu particulière qui euh, va pas forcément envoyer les ondes les plus positives, mais soyons honnêtes, enfin, euh, l'objectif n'est pas de taper sur Blizzard ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'en fait en faisant mes recherches et en streamant etc. Je me suis rendu compte de certaines choses, et euh, en, au fil de discussion avec Evanessor euh, avec qui m'a aidé notamment à faire, à faire la vidéo, eh bien. Je me suis dit qu'il y avait un souci concernant une race une race extrêmement connue dans l'Heroic Fantasy, il s'agit des nains. Les nains qui dans Warcraft, euh, et ben on, va, on va refaire un peu une rétrospective sur l'avancée euh, de l'histoire et du développement de la race naine. Et... c'est pas forcément ultra folichon, euh, c'est assez triste ce qu'on va voir sur, euh, sur les nains. Mais du coup revenons un petit peu sur les nains de la figure mythologique des nains, puisque euh, les nains, c'est tout simplement une créature de... originaire de la mythologie. Alors, bien sûr, il n'y a pas que la mythologie scandinave, mais c'est principalement la mythologie scandinave qui va énormément détailler sur ce que sont les nains. Et au final, eh bien... Dans, toutes les, dans tous les différents univers d'Heroic Fantasy, bien sûr il peut y avoir des exceptions, euh, mais dans la plupart des univers d'Heroic Fantasy les plus connus, hein, que ce soit les Seigneurs des Anneaux, euh, Warcraft, Warhammer et, et d'autres, euh, même Donjons et Dragons par exemple, les nains sont des petits, des, en, en gros ça ressemble à des êtres humains mais en plus petit avec de la barbe, et surtout ils, sont, ils vivent dans des montagnes ou des cavernes, ce sont des fabricants Émérites, ce sont des, des virtuoses euh, du marteau et de l'enclume, et ils, ont, ils sont réputés également pour leur utilisation de runes. Et oui, bien sûr, les runes scandinaves qui servent du coup tout simplement d'écriture, mais aussi de protection magique euh, pour les différents euh, artefacts qu'ils construisent. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. J'étais obligé de le faire aussi avec la musique d'Ulduar, évidemment lieu euh, emblématique pour les nains. J'y reviendrai après. Et du coup, et eh bien, euh, Warcraft n'échappe pas à cette règle hein, bien sûr c'est à la base le serre des anneaux qui avait beaucoup beaucoup beaucoup Tolkien a beaucoup réutilisé les sagas nordiques etc et donc les nains avaient un rôle assez important à jouer et derrière et eh bien on les rencontre pour la première fois dans Warcraft 2 et dans Warcraft 2 on a globalement deux unités naines à savoir les sapeurs nains, donc les sapeurs nains, c'est tout simplement l'opposé des sapeurs gobelins, c'est en gros les mecs qui sont spécialisés dans la, dans la poudre à canon et qui vont se faire sauter. Alors, bon, le côté kamikaze des gobelins est resté, le côté kamikaze des nains, pas trop, mais euh, le principe c'est tout simplement que les nains sont également les fournisseurs de matériaux pour euh, l'alliance euh, de Lordaeron, notamment euh, tout ce qui est euh, métallurgie. Donc les armes, les armures, tout ça, mais aussi surtout la fonderie, à savoir les canons. Les canons qui sont une invention des nains. Et ça c'est super important, donc la tour canon et les canons que vous avez sur les bateaux sont globalement, pas à 100%, mais globalement euh, faits par les nains. Sachant que l'autre unité emblématique naine de Warcraft 2, c'est le chevaucheur de Griffon. Les chevaucheurs de Griffon qui sont tout simplement dans Warcraft 2, l'unité ultime de l'Alliance et euh, à l'époque dans Warcraft 2, par souci de gameplay, l'équilibrage étant... Euh, parfaitement symétrique, ça fait que le fantassin humain et le grunt orc ont les mêmes, euh, les mêmes stats. Et eh bien, c'est pareil entre le dragon de la horde et le chaucheur de griffon de l'alliance. Évidemment, dans le lore, ça va vite sauter ce, ce principe là. avec euh, Parce que bon, chaucheur de griffon, même si bien sûr le griffon est un animal mythologique euh, emblématique, un monstre très féroce, j'y reviendrai un peu après aussi. Le griffon. Chaucheur de griffon est un petit peu euh, donc après dans le Lord, notamment dans le jour du dragon, en fait on a une euh, dans le jour du dragon on a notamment une euh, un affaiblissement on va dire du chaucheur de griffon par exemple euh, en termes de ratio alors ça peut dépendre bien sûr des différents combats mais en gros il faut à peu près 2 à 3 chaucheurs de griffon pour pouvoir tomber euh, un dragon donc dans l'idée ça reste pas mal et dans warcraft 3 et eh bien on aura euh, cette même euh, cette même euh, dichotomie j'ai envie de dire avec d'un côté le dragon rouge extrêmement puissant euh, niveau 10 tout ça tout ça et le chargeur de griffon qui n'en reste pas moins très puissant puisque il est tout simplement l'unité ultime de l'alliance également dans warcraft 3 donc ça rigole pas le chargeur de griffon une unité euh, assez violente et ce qui est intéressant c'est qu'on a encore une fois alors le griffon j'avoue que je sais pas trop d'où ça vient ce délire euh, des nains qui chevauchent des griffons là-dessus j'avoue que je me suis pas trop trop renseigné mais pour le coup le reste c'est assez facile et je vous ai mis cette image c'est pas, pas pour rien le nain qui a un énorme marteau qui produit des éclairs c'est pas rien et oui, pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie scandinave, les nains sont également les pourvoyeurs des différents artefacts des dieux nordiques. Notamment Mjolnir, désolé pour la prononciation si ça se prononce pas vraiment comme ça en vieux norrois, mais Mjolnir, donc le grand marteau de Thor, a été fabriqué par des nains. Et évidemment, bah, Thor est le dieu euh, de la foudre et des tempêtes, donc les chevaucheurs de griffons, bah, en fait, ce sont des nains avec directement une espèce de Mjolnir dans la main et qui lancent du coup des tempêtes, des éclairs. Et pareil... Uh, Odin le grand père de la mythologie scandinave et eh bien a notamment uh... alors je ne sais plus si la monture est, est fournie par les nains mais ce qui est sûr uh, c'est que sa lance et ses anneaux eux sont faits par des, uh, par des nains donc on a ce rapprochement qui est uh, pas ridicule et on a également la création uh, à Warcraft 2, des Warcraft 2 du, du roi des nains à savoir Magni Bronzebeard et ce qui est intéressant c'est que Magni donc Magni barbe de, barbe de bronze et ce qui est intéressant c'est que Magni en fait, j'ai découvert ça en faisant ces recherches. Magni est le fils de Thor. C'est l'un des enfants de Thor, Magni, dans, dans la mythologie scandinave. Donc c'est assez drôle parce que Magni, c'est pas une figure mythologique qu'on connaît énormément. Thor, on le connaît, mais Magni, on le co on connaît pas des masses. Et Magni, dans, dans, dans Warcraft, en fait, bah ils reprennent le, le, le nom du fils de Thor. parce que Thor a toujours été énormément lié aux nains dans la mythologie scandinave. Et on y reviendra parce que je vais beaucoup en reparler de, de Thor, bien sûr, par la suite. Donc ça, c'est vraiment l'idée, l'image qu'on a des nains dans Warcraft 2 et donc bah, les nains arrivent dans l'univers de Warcraft à partir de Warcraft 2 donc forcément c'est le premier point d'appui. Très important aussi, j'ai fait une vidéo sur la géologie des nains, je vous laisse aller la voir, j'en reparlerai un petit peu après mais je, je, je vous invite à aller la voir. Il y a vraiment, attention, une distinction à faire entre les nains Wildhammer donc les marteaux hardis, chevaucheurs de griffons, qui ont ces espèces de peintures de guerre bleues qui se protègent par les runes et autres et qui justement chevauchent les tempêtes avec les griffons et les lancers les lances, les lances de marteaux éclairs marteau tonnerre, mais en l'occurrence, il y a d'autres nains, les nains d'Ironforge, par exemple les sapeurs et tout ce qui est lié à la fonderie, aux canons, aux, aux fusils, etc. Ça c'est les nains d'Ironforge, donc les nains euh, de forge-fer, qui sont pas, les mêmes, les, pas la même peuplade, c'est assez important, je préfère le rappeler. Il y a souvent une petite confusion entre, entre les deux types de nains, c'est des nains et basta. Ensuite on arrive avec Warcraft 3, j'en avais déjà parlé, euh, mais les nains trouvent leur, leur heure de gloire dans les jeux de stratégie en temps réel et dans la licence Warcraft, avec Warcraft 3. Alors, les nains partageaient leur place de créateurs dans Warcraft 2 aux côtés des gnomes, même si les nains étaient plus mis en avant que les, les gnomes. Les gnomes avaient la machine volante et les sous-marins. Au final, dans Warcraft 3, les gnomes sont complètement euh, mis de côté. Et c'est les nains qui vont, prendre, euh, qui vont prendre la place, une place très importante au sein euh, du, du gameplay, bien sûr, mais même au sein de l'histoire, avec tout simplement donc... Euh, je vais vous citer toutes les unités de naines de Warcraft 3, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Déjà on a l'atelier des nains, avant c'était euh, euh, le... J'ai oublié dans War 2 mais c'était... Le... Enfin, en gros c'était Gnome, puisque c'était l'atelier d'invention de... Gnome, un truc comme ça, l'atelier Gnome. Dans Warcraft 3 c'est l'atelier des nains, et en l'occurrence on a du coup le mortier, enfin les mortiers, puisque c'est un mortier avec deux nains qui, qui gèrent le... le mortier. On a le gyrocoptère, on a le fusilier, on a le char à vapeur. D'ailleurs le gyrocoptère j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que la localisation française est meilleure que la... Vo... Enfin là-dessus je trouvais meilleure qu'en anglais, parce qu'en anglais c'est flying machine, donc la machine volante. Sauf que la machine volante c'était le nom français pour le la machine volante Gnome de Warcraft 2. Or dans War 3, elle est naine. Donc faire un changement entre machine volante, ça c'est nain, et gyrocopter, ça c'est nain. Euh, machine volante c'est Gnome, gyrocopter c'est nain, ça c'était pas mal. Or, bah en fait en anglais ils ont pas cette distinction. Flying machine dans War 2 c'est Gnome, flying machine dans War 3 c'est nain. Donc je trouve qu'en français là-dessus on est mieux. A euh, côté de ça fusilier nain l'unité est vraiment emblématique d'ailleurs des nains de warcraft 3 char à vapeur chevaucheur de griffon donc comme dans war 2 et je vous l'ai dit c'est l'unité ultime de l'alliance mais au delà de ça on a aussi enfin un héros tout simplement nain en la personne du roi de la montagne donc un véritable héros nain donc ça c'est vraiment assez assez particulier assez atypique et je parle pas de parce que vous allez me dire Kurdran dans war 2 je vous parle vraiment d'une unité héroïque même random même aléatoire vous lancez une escarmouche, vous pouvez jouer un héros nain. Ce pas juste dans deux missions de la campagne. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on va revoir un petit point. Alors déjà, vous voyez l'image hein, officielle euh, de Warcraft 3, l'artwork officiel du roi de la montagne, hein, et qui d'ailleurs le même que Muradin. On voit le marteau lâche avec des runes. On voit les brassards avec des runes. On voit bien sûr ce fameux casque à cornes typique euh, du cliché viking alors que euh, les vikings n'avaient pas de casque à cornes mais dans un, dans un univers de Rick Fantasy pas de problème. Et du coup on voit vraiment le côté nordique hein, bien sûr avec les barbes etc. Les petits crânes aussi pour euh, les crânes d'or que pour pouvoir euh, <rire> mettre la barbe. Et du coup ça c'est intéressant pardon, parce que le roi de la montagne de War 3 et eh bien justement ses compétences on a l'éclair de tempête ou boule de foudre, on a le coup de tonnerre et surtout son ultime qu'on appelle l'avatar. Donc euh, pourquoi je me donne Et il grandit. Énormément. Énormément. Alors ça c'est pas rien parce que c'est aussi avec l'arrivée de Warcraft 3 qu'on va relier les nains avec les titans, les créateurs des du, de, de la vie en fait dans Warcraft et notamment d'Azeroth. Donc ça c'est très important parce que la plupart des gens pensent que la création des titans c'est Vanilla voire même w Wotelka mais c'est Warcraft 3 c'est le manuel de Warcraft 3 où justement... Euh, Sargeras qui est toujours présenté comme l'archidémon on va dire depuis Warcraft 1 dans Warcraft 3 on va lui donner beaucoup plus de détails sur justement ce qu'il est le titan noir, du coup le titan noir en fait bah, c'est un titan qui a trahi donc son origine est vraiment on a énormément de développement concernant les titans dès Warcraft 3 avec l'ordonnancement du monde etc et cet avatar c'est pas là alors bien sûr c'est une compétence qui est stylée, hein. le, le nain qui se transforme en, en, gigantesque, euh, <rire> en gigantesque machine de guerre euh, qui peut euh, faire des dégâts énormes et encaisser comme pas possible, c'est très fort. Mais le truc en fait c'est que cet avatar, avatar c'est représentation de quelque chose, hein. c'est ça le terme avatar, je m'étais toujours dit moi quand j'étais petit mais pourquoi ça s'appelle avatar cette compétence Et avatar justement c'est le principe, en fait ce sont des avatars de pierre puisqu'ils représentent en gros l'incarnation des titans. En tant qu'enfant des titans directement, l'avatar est cette forme justement qui rappelle leur, leur, leur histoire, leur passé ancestral d'enfant de, des titans. Et ça, ça va avoir beaucoup beaucoup d'importance notamment par la suite de l'histoire des nains bien entendu. Arrive Vanilla, World of Warcraft Vanilla, donc ce qu'on appelle Vanilla mais c'est World of Warcraft normal, en 2005, enfin 2005 2004 en bêta et 2005 en, en sortie officielle en Europe. Les nains d'Ironforge, hein, vous ne pouvez incarner que les nains d'Ironforge, donc de Forge de fer. Et le speech de départ, et ça c'est bien, c'est que la sortie de vos classiques vous permet de potentiellement lancer un nain et vous pouvez avoir ce speech de départ. Écoutez-le, le speech de départ, il est assez simple. Il évoque justement cette quête des origines, cette volonté, cette volonté de retrouver le glorieux passé et de découvrir un petit peu l'origine des nains. Et on va retrouver quelque chose dans le racial nain, et que vous pouvez toujours jouer d'ailleurs, euh, même sur Retail, hein, euh, même sur Shadowlands, c'est la forme de pierre. Le racial, la forme de pierre, en fait c'est le mini avatar du roi de la montagne, on, on se transforme, en, on se transforme en, en statue de pierre, on grandit, etc. Et ça c'est, encore une fois, on va voir l'écho justement du, de la création des nains. Et ce qui est intéressant aussi c'est qu'Ironforge, alors là c'est à la fois du lore et du gameplay, c'est assez rare parce que souvent le gameplay diverge un petit peu de, de l'histoire et du lore, mais là pour le coup c'est on va dire un heureux hasard, c'est que à Vanilla, étant donné que Stormwind, donc euh, Hurlevent, a perdu son roi, Varian, Stormwind, euh, Varian, euh, Varian est pas est perdu, Eh bien le petit Anduin à ce moment-là est tout petit, et du coup il y a une régence. La régence est en fait par le conseil des nobles, etc., on a en gros Ironforge dans l'histoire qui prend beaucoup plus d'importance avec Magni qui est l'un des fondateurs de l'alliance de Lordaeron telle qu'on la connaît, qui prend un petit peu, même si l'alliance de Lordaeron n'est plus, il reprend un petit peu les choses en main depuis Ironforge. Et ça c'est intéressant parce que du coup on a des deux espèces de capitales qui s'opposent un petit peu avec d'un côté Onyxia à Hurlevent et de l'autre côté Magni qui représente on va dire la, la vieille garde du côté d'Ironforge. Et en gameplay ce qui est intéressant c'est qu'Ironforge est vraiment un peu la capitale centrale de l'Alliance puisque la plupart des raids late game de, de Vanilla se passent bah, notamment au mont Roche Noir, Blackrock qui se retrouve pas loin d'Ironforge. On a également pour les Elfes de la Nuit bah, la possibilité de passer par le port de Ménéthil qui se trouve... En Casmodan, donc dans le continent le continent nain et pas loin d'ironforge et même la capitale si jamais on doit aller à hurlevent donc à stormwind on a le tram qui relie ironforge et stormwind donc au final ironforge apparaît un petit peu comme la plateforme parce que d'un point de vue géographique elle est positionnée au milieu des royaumes de l'est donc elle apparaît comme étant une capitale très intéressante pour aller au nord à l'est ou au sud c'est vraiment la plaque tournante. Donc ça, c'est assez drôle parce que le lore, l'histoire, rejoint un petit peu le gameplay. Sauf que, bah, on va voir, mais avec l'évolution de WoW, bah, malheureusement, cet état de fait va disparaître. A l'heure actuelle, par exemple, Blizzard, et c'est compréhensible, Blizzard voulait centraliser l'activité des joueurs dans certaines capitales. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, bah, on a Orgrimmar pour la Horde et Stormwind Hurlevent pour l'Alliance. Ce qui fait qu'Ironforge a perdu cette gloire, on va dire, de, de, de, de capitale de l'Alliance. Parce que les capitales... Les autres capitales, maintenant, elles bah, sont quasiment vides parce que bah, c'est normal aussi on ne veut pas que les joueurs se dispersent sinon déjà qu'ils galèrent à trouver des raids et à, se... et à sociabiliser. Ce serait quand même dommage si s'ils s'éparpillent se... de trop. En tout cas, ça c'est assez intéressant. Donc on a vraiment à Vanilla dans le côté... Euh... D'ailleurs, la cinématique montra un nain dans la cinématique de Vanilla, vous le connaissez, c'est le fusilier nain. C'est un hommage au fusilier nain de War 3 où on voit un montagnard nain, les protecteurs de Casmodan avec son gros ours qui est avec lui et qui tape un tauren. Et bien ça, c'est vraiment l'image qu'on a gardée sur le nain, bien sûr, hein. ce, montagnard, ce montagnard qui va tout simplement pouvoir protéger et tirer au fusil. Et d'ailleurs, bah, en chasseur, parce que c'est la classe chasseur, c'est représenté, le montagnard est représenté dans la classe chasseur, au final, on en a très peu en dehors, enfin, au final, les chasseurs dans l'Alliance, généralement, les elfes, on les mecs avec des arcs, donc au final, si tu veux le gros chasseur avec un gros fusil, généralement, tu prends un nain. J'y reviendrai aussi plus tard. Du coup, à Vanilla, la personne qui incarne le plus cette quête des origines du côté nain, c'est Bran Bronzebeard, Bran, barbe de bronze. Bronze étant tout simplement le frère, Bran étant le frère de Muradin, le héros nain de Warcraft 3, et Magni, le roi des nains tout simplement d'Ironforge, hein, de, de forge fer il incarne justement cette soif de connaissance bien que non présent en fait physiquement il n'est pas présent si vous le cherchez dans WoW classique par exemple vous ne le trouverez pas puisqu'il n'est pas dans il n'était pas encore modélisé mais le truc c'est que Bran on en a, il était déjà nommé on parlait de lui dès Warcraft 3 c'était l'une des interactions de Muradin qui disait que son frère était roi et son autre autre frère était le plus grand aventurier et lui disait bah et moi je tape des <rire> je crois il dit un truc genre et moi je mets des bourg <rire> et euh, au final donc Bran est le frère de Magni et de Muradin, c'est le grand explorateur et il est surtout le, le fer de lance de la guilde des explorateurs, sachant que la guilde des explorateurs était déjà évoquée dans le jeu de rôle Warcraft qui précède WoW, et qui succède à Warcraft 3, donc Bran était l'un des personnages emblématiques à ce niveau-là du jeu de rôle notamment. Et d'ailleurs, dans le jeu de rôle WoW, quand le jeu de rôle Warcraft 3 va passer en jeu de rôle WoW, eh bien Bran va carrément devenir le narrateur, un petit peu le Descartes Ken de la licence Warcraft. C'est vrai que ça, en jeu, quand si vous n'avez joué qu'à WoW, on ne le voit pas forcément, mais Bran a un rôle très important dans l'univers étendu au final. Et surtout au début en fait de World of Warcraft. Et la guilde des explorateurs, c'est tout simplement une guilde naine. Le, le schéma des guildes d'ouvriers, des guildes d'artisans de, de, de, de, et de commerçants, c'est quelque chose qui est très propre aux nains, quels que soient les univers, encore une fois, le Cerzano ou Warhammer par exemple. Dans Warhammer, les guildes sont très présentes, les guildes de nains. Et du coup, la guilde des explorateurs, c'est un truc que Warcraft veut essayer de moderniser un petit peu par rapport aux autres univers. Et c'est pour ça d'ailleurs que Bran se tape un, un look un petit peu à la Harrison, euh, à la Harrison Ford dans, dans Indiana Jones. J'y reviendrai aussi un peu après. Sauf qu'à la base, en fait, la guilde des Explorateurs, c'est principalement nains, puisque l'objectif, c'est découvrir leurs origines. Ça a toujours été la grande quête des nains. Et le problème, c'est que petit à petit, bah, Bran va perdre, va perdre sa place au profit euh, du comic relief de ce fameux Harrison Jones, qui est tout simplement eh bien, un humain. Et petit à petit, eh bien, la plupart des moments où on va avoir besoin d'un archéologue, c'est pas Bran que vous allez voir, c'est surtout Harrison Jones. Alors, il y a quand même. Bran, bien sûr, apparaîtra quand même dans WoW à certains, sur certaines extensions. Mais au final, euh, bah on, on utilise plutôt un truc marrant, qui est un gros clin d'œil, et encore c'est plus un clin d'œil, hein, pour euh, un, film, euh, un film, on va dire, qui a succès, plutôt qu'utiliser Bran, ce qui est un petit peu dommage. Donc un humain va prendre la place de Bran. On verra, ce ne sera pas la dernière fois. Donc, dans Vanilla, on va notamment, suite à cette quête des nains, puisque l'objectif, ça va être, quelle que soit votre race, vous allez avancer un petit peu dans la progression, découvrir ce qui se passe, les enjeux euh, politiques... Concernant Vorace et concernant les Nains, il va y avoir carrément un grand donjon qui est l'un des donjons emblématiques de, de, de World of Warcraft Vanilla ou de WoW Classic, si vous préférez. C'est Uldaman. Uldaman, hein, cette, euh, cette grande, cette grande cité en ruines euh, originaire, enfin, fabrique des Titans, fabriquée par les Titans à l'origine. Eh bien, on va y voir un lien très important puisque on va découvrir l'un des gardiens, donc l'un des avatars directs et l'un des créateurs des nains l'un des avatars directs des titans à savoir un gardien alors en dehors de ça aussi, il ne faut pas oublier hein, dans le manuel, si vous avez l'occasion de consulter le manuel de Vanilla on vous parle d'une des plus grandes menaces qui euh, pèse sur le monde et là vous dites bah, le roi Lich, vous dites euh, les dragons noirs vous vous dites les dieux très anciens eh non non, à Vanilla, l'une des plus grandes menaces qui est établie dans le manuel c'est les trogues, alors je sais dit comme ça ça a l'air con, mais c'est vrai que même dans Chronicles pour le coup les trogues euh, on, on nous explique que c'est quand même pas, pas de la merde. Et les trogues, eh bien, ce sont les cousins des nains. Généalogie, vidéo de généalogie sur les nains. Mais les trogues, en gros, sont censés être une menace assez importante. Surtout qu'ils sont très, très durs à éradiquer, très difficiles à tuer. Et euh, du coup, eh bien, à Uldaman, on va croiser énormément de trogues, notamment. Donc, l'une des grosses menaces de Vanilla, c'est euh, tout simplement Donc, les trogues. Mais aussi, eh bien, on va aller à Uldaman découvrir un petit peu le secret des origines des nains. Et à ce niveau-là, eh on va croiser Arkedas, le gardien Arkedas. Arkedas, qui est le gardien qui a hérité du pouvoir du titan Kasgoroth. Kasgoroth, je sais, ça va faire plusieurs noms, mais Kasgoroth, c'est important à retenir parce que dans le panthéon titan avec tous les titans, Kasgoroth est le titan de la forge, de la création artisanale, on va dire, de la manufacture. Et Kasgoroth, si vous avez vu la vidéo de généalogie sur les nains, Kaz, c'est pas là par hasard. Le mot Kaz de Kazgoroth, vous pouvez le retrouver sur le continent nain, Kaz Modan, et qui en, justement en langue naine signifie les montagnes de Kaz, en l'hommage le, le, du titan Kazgoroth. Donc c'est quand même un titan assez important, et au final Arkeda c'est le représentant de Kazgoroth sur Azeroth, et en fait bah... Malheureusement, il a une apparence humaine, Arcadas. Alors, moi, j'aime bien Arcadas parce qu'il est assez unique dans son visuel. Il a une petite capuche, petite côte de maille et tout. Mais euh, le problème, c'est que bah, c'est une apparence humaine. quoi. Ce n'est pas, pas une barbe, il n'a pas, pas les attributs des nains. quoi. C'est juste un humain avec une, euh, une capuche. Ce qui est assez triste hein, pour le coup, euh, pour les nains, parce que bah, les mecs euh, enquêtent, enquêtent et le gardien qui est, repr qui est censé représenter le Titan et le père des nains, bah, c'est un mec à l'apparence humaine. Donc ça, c'est déjà un coup dur, euh, c'est un coup dans les, dans les valseuses déjà. Et ce qui est très drôle, hein, ça, la plupart des gens l'oublient, et Chronicles a tendance à l'oublier aussi, à le mettre un peu de côté, hein, c'est qu'à Vanilla, on va littéralement aller fracasser un gardien des titans, donc littéralement un des mecs <rire> sensés et qui est pas rendu fou quoi que ce soit en plus. Hein, lui, il est tranquille dans son coin, en train de faire son boulot, et euh, on va lui casser la gueule pour piller Uldaman. Donc ça, c'est un, un des points qu'on qu'on évite évidemment d'évoquer de trop, parce que ça, ça a pris un coup de vieux bien sûr. Et euh, à Vanilla, autre point qui est assez important, je vous ai beaucoup parlé des, des dompteurs de griffons, à savoir les, les nains Wildhammer, et les nains Wildhammer ainsi que le rapport aux griffons, il va beaucoup évoluer entre Warcraft 3 et Vanilla, puisque la grande particularité des nains marteaux hardis, des nains Wildhammer, c'est cette capacité légendaire de dompter des animaux fantastiques que sont les griffons. C'est les seuls qui arrivent à les domestiquer et en faire des bêtes de guerre. Puisque les griffons, bah, ça rigole pas un griffon, hein. c'est censé être euh, un animal très dangereux, hein, encore une fois. D'ailleurs, dans la plupart des univers de d'Abruck Fantasy, le griffon, hein, c'est très compliqué, très compliqué à domestiquer. Et euh, généralement, t'emmerdes pas les griffons, parce que les griffons, ils te mangent, hein, sinon. Et donc, le problème, en fait, c'est que bah, dès Wovania, en fait, le griffon devient plus roucoule que roue carnage, et on va en capturer partout, et surtout, bah, le truc, c'est que c'est votre taxi, en fait. Les montures aériennes, vu qu'il n'y a pas de combat aérien dans, Warcraft, dans World of Warcraft, contrairement à, à War 2 et War 3, bah en fait, l'aspect le, le, aérien est complètement mis de côté, et du coup, ça devient les taxis, les griffons. Et le problème, en plus, c'est que si c'était que ça, bon, d'accord, si tu avais ton Wildhammer qui te pilote euh, et qui t'emmène à, à droite, à gauche, on pourrait se dire, bon, c'est compréhensible, mais le problème, c'est que même des niveaux 10, vous prenez le griffon et euh, le griffon, bah en fait, le maître des griffons, a des Vanilla bah y en a, c'est des wildhammer certes, mais la plupart, ce sont des humains et généralement des humains avec des petites lunettes en mode rogue leader, euh, ici rogue leader, euh, hommage à Star Wars, tout ça, tout ça. Euh, c'est dommage parce qu'en fait, bah, les humains, ils sont pas capables de domestiquer les griffons en fait. C'est les wildhammer. Donc on enlève cet aspect qui est unique aux nains marteau hardy, on leur enlève et on le banalise, ça veut dire que tout le monde peut chevaucher un griffon, pas de problème à tel point que ça ne choque personne mais dans le film Warcraft, alors bien sûr le film Warcraft n'est pas, n'entre pas dans le canon tout ça tout ça, mais c'est juste dans la tête des joueurs et personne n'a gueulé là-dessus, mais avoir les humains de Stormwind, donc les humains d'Orlevent, qui euh, peuvent aller sur les griffons tranquilles et yolo et même, euh, bah, même sans les bottes en hein, plus, il hein, n'y a pas besoin <rire> sans sel, sans les bottes, tout ça NP, ça choque personne Y'a que les nains Wildhammer en fait, et les nains Wildhammer pour dompter les griffons, ils les prennent tout petit, pour pouvoir les dompter plus tard Mais ça va choquer les gens après dans Jurassic World quand le mec il arrive à dompter des raptins <rire> Genre, ouais, ça, je... enfin imaginez que les griffons c'est euh, une espèce de dragon quoi, tu, tu, tu, tu touches pas facilement à ce truc là Mais bon c'est le problème, et par exemple bah ça va continuer de plus en plus et Typiquement, par exemple, dans Le Jour du Dragon, le livre qui précède War 3, entre War 2 et War 3, et qui sert de préparation War 3, il y a les, les griffons servent de taxi, mais ce sont des chevaucheurs de griffons nains qui vont être les, les pilotes, les conducteurs, et qui vont amener en tant que, en tant que, j'ai envie de dire que bagages des, des personnes, à savoir Ronin, Vereza et, et d'autres. Du coup, c'est pas, c'est pas genre juste les humains et les elfes qui, qui grimpent sur le, le, le griffon et npg, on y va. C'est les Wildhammer. Donc c'est vrai que là-dessus, dans Vanilla, on l'oublie complètement. Et par exemple, la Battle for Azeroth, une extension que j'apprécie beaucoup, mais bah, les cultiraciens, et notamment Taelia Fort Dragon, ils montrent les... En plus, c'est dommage parce qu'on découvre, et ça c'est un bon respect du jeu de rôle, il y a des nains Wildhammer qui sont restés depuis la Deuxième Guerre et qui sont installés à Cultiras. Au lieu, et par exemple, euh, Enfin, au lieu de, de mettre des Wildhammer aux côté de Taelia, bah non, c'est Taelia a son petit griffon qu'elle adore, J'oubliais le nom. Et euh, tout le monde chauffe des griffons, et pas de problème, c'est des humains. Et ça bah, c'est vraiment vraiment vraiment dommage parce que c'est la particularité des Wildhammer qui saute en fait Et on va voir que les particularités des, des nains elles vont sauter petit à petit hein. Arrive Burning Crusade et à Burning Crusade donc on franchit la porte des ténèbres Et on arrive sur Drainer hein, à savoir l'outre terre La Drainer, notre Drainer qui a explosé Je vais pas vous faire, un, un, pas vous reparler de Drainer mais globalement, eh bien, on est censé retrouver les anciens héros de l'Alliance qu'on appelle les fils de Lothar. Donc les grands héros de l'Alliance et vous avez tout simplement leur statut devant la capitale humaine, à savoir Hurlevent, hein, devant Stormwind. Et dans ces statuts, vous avez, vous ignorez ou vous le savez peut-être, mais il y a la statue d'un héros nain, et c'est pas n'importe qui, c'est Turdrein Wildhammer, le chaucheur de Griffon, et qui était le chef du clan Wildhammer. Pendant la deuxième guerre. Et bah, le truc, c'est qu'en fait, on va le retrouver, Curdran. D'ailleurs, c'est au bastion des Wildhammer, hein, c'est le bastion Marto Hardy. Et Curdran, eh bien, alors, on ne peut pas trop en vouloir à Burning Crusade, puisqu'à l'époque, bah, en fait, les héros, c'était à l'image de Vanilla, c'est-à-dire que les héros, entre Vanilla et Wotelka, les héros, ils bougent pas des masses. Hein. Les seigneurs, les grands les seigneurs légendaires, ils bougent pas des masses. À Wotelka, on les voit un petit peu, parfois, venir, ils font coucou et je retourne à ma capitale, quoi. Donc, c'était un ancien temps, on va dire, et tant que tout le monde est. J'ai envie de dire et, et loger la même enseigne. Bon, bah, on peut pas trop trop en vouloir à Burning Crusade. Il y a vraiment Justral qui a une quête un peu particulière. Sinon, les persos restent dans leur bastion, donnent des quêtes et ça lui sert à rien d'autre. Et Kurdran fait partie de ce lot là Donc ça, je peux pas trop en vouloir à, à Burning Crusade. Le problème, c'est plus qu'après Burning Crusade, en fait, il fera rien. Il fera que dalle. Kurdran à Wotelka, absent, il est pas là. Ce qui est dommage quand même, à Burning Crusade, on est censé récupérer des grands commandants de l'Alliance, des mecs qui ont de l'expérience et qui se sont battus toute leur vie. Quand t'as une nouvelle guerre à mener, t'envoies les généraux d'expérience quand même. Alors vous allez me dire, c'était peut-être le moment où ils ont pris des vacances. Ah, Le problème c'est que les vacances, elles sont là depuis Burning Crusade quand même. Parce que à Cataclysme, on va recroiser Kurdran, qui va essayer de lier les différentes tribus Wildhammer. Mais c'est pareil, contre Deathwing, alors que c'est quand même Kurdran, c'était quand même en plus l'opposé de Deathwing à Warcraft 2. C'était le grand rival de Deathwing à Warcraft 2, mis de côté complètement. D'ailleurs, dans les livres sur Burning Crusade, c'est gars qui va li limite devenir l'anti-Deathwing et pas du tout Kurdran. C'est quand même dommage. Encore une fois, le nain est mis de côté. Et euh, bah, malheureusement, on le revoit un peu à BFA, aux côtés de Falstad, mais c'est surtout Falstad qui a la, qui a la gloire là-dessus, si, si on peut dire la gloire, mais c'est celui qui est, de, qui est vraiment présenté. Donc au final, bah, Kurdran. Euh... Il fait quelques petites apparitions mais euh, bon, c'est vraiment vraiment vraiment faible. Hein. Donc euh, c'est quand même un chef de guerre Kurdran quoi, donc c'est quand même un petit peu dommage. Et le pire, pour moi la pire insulte étant BC classique, BC classique sort, il y a des petites vidéos que je vous ai présentées, hein. j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Et il y a l'artwork des fils de lothar et Kurdran n'est pas dessus. On peut pas faire plus grosse insulte sur un nain, je veux dire, il a directement son livre, euh, son, son, son, la BC classique est sur le livre des rancunes hein, de Warhammer, <rire> parce que là c'est pas possible en fait. L'un des fils de Lothar, les mec il y a sa statue devant Stormwind, il y, a, il y a un artwork de BC classique avec Aleria, Turalion et Khadgar, sachant que sur les trois, il y en a, a qu'un seul qu'on verra, c'est Khadgar, les deux autres sont pas là à, à Burning Crusade, et les deux seuls que vous verrez en dehors de Khadgar, c'est Kurdran, du coup, et Danat et les deux ne sont pas présents sur l'artwork. Ce qui est quand même un petit peu triste. Encore une fois, les nains sont mis de côté. Intentionnellement et pas, je pense même pas, mais c'est terrible, c'est terrible. Wotel qui arrive, et heureusement pour nous, mesdames et messieurs, c'est la meilleure extension de World of Warcraft, donc forcément, eh bien, elle va, elle va nous proposer de très bonnes choses. Et en l'occurrence, étant donné que c'est la meilleure extension de la licence et qu'elle se passe dans le nord, à un endroit où il fait froid au lieu de la montagne, on se dit tout de suite, ça va être une bonne extension pour les nains. Sachant que l'un des raids, vous entendez la musique, c'est Ulduar. Ulduar, c'est vraiment l'endroit des gardiens, créateurs, tout ça, tout ça, des, les, les avatars des, des, des titans. Forcément, on va avoir beaucoup de choses à dire sur les nains. Eh bah oui, on va avoir beaucoup de choses à dire sur les nains. Donc pour commencer, eh bien euh, on va commencer par du fanservice. Du fanservice qui est euh, incroyable puisqu'il s'agit de la résurrection de Muradin. Muradin mort à Warcraft 3 lorsqu'Arthas euh, récupère Frostmourne, et eh bien euh, à Wars of the Lich King on apprend que en fait, ah bah non, Muradin, non non il est pas mort, hein, non non il est pas mort. Non, non, on l'a juste dit plein de fois dans Warcraft 3 qu'il était mort, il y a Arthas qui le voit à côté, qui le tue, il euh, y a les nains de Muradin qui ont même pas été vérifier le cadavre de Muradin, visiblement, hein. les mecs combattent pour lui Ils sont prêts à mourir pour lui, mais ils ont même pas été voir si le cadavre, <rire> si le mec est vraiment mort, c'est dommage quoi, mais... Euh, hein, Balgun Mais du coup, eh bien... Euh... Non, en fait, Muradin, il a juste eu un petit caillou sur la tête et une petite amnésie, hein. oui, oui, oui, oui. Et euh, on va créer, euh, tout simplement. On va créer tout simplement les nains de givre Création des nains de givre donc ça c'est plutôt cool sur le papier Une nouvelle peuplade Nains qu'on ne connaissait pas Qui vivait dans les montagnes glacées Donc ça bah, pas de soucis Et euh, le problème c'est que Après Wotelka ils serviront plus, ils serviront à rien Mais là vous allez me dire bah, Ça a incriminé aux autres C'est à mettre peut-être euh, au discrédit des autres extensions hein. Wotelka a bien créé les nains de glace et ça c'est cool Le problème c'est que dès Rois of King Les nains de givre n'apportent rien en fait Ce sont juste des faire valoir C'est les mecs qui ont Permis à Muradine de s'en sortir, qui ont recueilli Muradine. Et le pire, c'est que c'est tellement des nazes que ils ont élu Muradine comme leur chef. Donc Muradine devient le chef des, des, des nains de givre. Et une fois que les que Muradine a retrouvé la mémoire, bah il se casse et les nains de givre. <rire> Donc et même à la fin d'ailleurs, hein, même à la fin on ne les voit même pas. Euh, sur euh, la... quand Muradin est sur la barge de bataille, sur la canonnière de l'alliance, les Gif sont pas là, quoi. Donc euh, c'est juste des faire valoir C'est les mecs qui ont, euh, c'est l'outil scénaristique qui est venu, qui a sauvé leur pote, enfin euh, un cousin nain. Ils sont, ils l'ont, ils l'ont soigné et le mec est devenu leur chef et ensuite bah il se barre. <rire> c'est, c'est incroyable. <rire> et c'est pas terminé parce que ça c'est surtout je pense plus c'est gros et plus ça passe. Et même pour moi c'était passé, hein, je vous l'avoue. C'est que avoir ce King, on rencontre ce on... une race qui est très appréciée par les joueurs et qui aimerait même l'avoir en race alliée. C'est les Vricules, les Vricules ou vricoules, euh, Les vricoules, ce sont, on apprend petit à petit, on découvre. Alors donc, ce sont des espèces d'humains géants euh, avec des casques à cornes évidemment et qui sont les Vikings clichés euh, des différents, enfin de, de notre de notre histoire. Le problème, c'est que ces Vricules, on aurait pu croire que c'était juste bah, des cousins des humains et, et autres. Non, non, ce sont les ancêtres des humains. De grands humains qui sont juste des vikings. Le problème, en fait, c'est que l'aspect viking, il a toujours été donné aux nains. Comme je vous l'ai dit, en fait, comme les nains sont inspirés de la mythologie viking, dans leurs représentations et autres, les nains, les runes, les marteaux, leurs armes, leur manière de vivre, etc., on les a toujours représentés, et même les casques à cornes et les trucs à la con, même si c'est les clichés vikings, bah souvent, c'est les nains qui les ont, ces casques. Or... Si t'apprends qu'en fait il y a une nouvelle race, ce sont juste des, des vrais vikings en fait. Plutôt que d'avoir un peu de... Les nains en fait on t'en fait les espèces de vikings humains à la barbe, la bière, etc. Mais ce sont pas des humains, ce sont des nains. Ça passe bien et au final on se rend même plus compte de l'inspiration viking. Le problème c'est que des humains qui sont comme les nains avec des runes, de la bière, de la barbe, etc. Bah ben, En fait, l'aspect viking... Euh... Bah les nains ils sont mis de côté encore une fois et c'est pas terminé, c'est que le début car le vrai cool sont en fait comme les nains, des créations des titans et des gardiens donc ils sont les aides de camp des gardiens et ils sont ce qu'on appelle les forgés par les titans, donc créés par les titans sauf que ça, ça a jamais été la quête des humains les humains ils en ont rien à foutre des titans c'est les nains donc là on vient de donner un ancêtre aux humains c'est fondamentalement la quête de nains dans Warcraft depuis très longtemps. Comme je vous l'ai dit, qui a des origines depuis Warcraft 3. Et en fait, bah les humains, c'est les mêmes que les nains. C'est triste. Surtout que le côté créationniste en mode, oui, il y a des dieux qui ont créé, etc. Pour les nains, ça marche plutôt bien parce que c'est ancré depuis le début de la licence Warcraft. Mais les humains, il n'y avait jamais eu ce rapport-là, en fait. Donc on en fait juste des Vikings et basta. Et là, le problème, c'est que ça va être aussi la foire à la saucisse, puisque euh, les, là, en fait, Wotelka manque tellement, malheureusement, de subtilité que bah, les vikings, au lieu de mettre des nains, bah, c'est des humains en Viking. Et bien, bah, ça va être pareil pour les gardiens, parce qu'on avait rencontré Arkeda Sauldaman qui avait une apparence humaine, mais c'était un gardien. Bon, après, il y avait Hironaya aussi. Hironaya c'était une femme humaine, pour le coup. Mais... Là, on va croiser vraiment les grands noms euh, du, du panthéon, enfin des gardiens, du panthéon des gardiens qui représentent le panthéon titan. Et le père des nains, Thorim, est-ce que vous aviez capté que c'était Thor L'un des avatars des titans sur Azeroth, c'est un humain. Genre, ça c'est l'artwork, enfin c'est même pas un artwork, c'est Thorim en jeu. Il a même pas de barbe, c'est un humain, c'est un humain avec une peau de métal. Ou de pierre, d'ailleurs, on sait pas... Enfin, c'est probablement du métal. Thorim. <rire> Thorim. Thor. On a rajouté Im. C'est Thor. Un marteau, il a la femme Sif, etc. Comme la mythologie nordique. Le même. Ils auraient pas pu changer de nom. Ils auraient pas pu l'appeler Mjoln ou quelque chose. Je sais pas, un truc en rapport. Je veux dire, ils ont bien trouvé Magni, le fils de... de Thor, pour essayer de faire un truc moins connu. Ils auraient pu facilement faire ça. Non pas de problème Et ce sont tous, tous les gardiens, ce sont des humains géants. Tous Freya, c'est Freya, Thorim, c'est Thor. Loken, c'est Loki. C est, c est, et c'est des humains, en fait. C'est des humains, mais très vieux et très grands. Et en métal. Qui sont les ancêtres des Vricules, qui sont les ancêtres des humains. Donc le, la quête raciale des nains, qui, qui dure depuis des centaines d'années, voire des, des milliers d'années, ce sont juste des humains. C'est la même chose que les humains. Et les mecs et les types sont des humains. T'imagines le nain qui débarque ça Qui fait mais. Toute ma vie est un mensonge <rire> Et qui a envie de se suicider derrière. Je veux dire, est-ce que c'était pas compliqué d'avoir des gardiens avec un modèle nainifié J'ai envie de dire un modèle nain. Ça en plus, le pire c'est que je vais vous en donner hein, des, des artworks de, de Samwise. Samwise Didier qui est le directeur artistique de Blizzard qui est à l'origine de. Qui, est, qui adore deux mythologies. Mythologie scandinave. Et vous le connaissez aussi probablement comme étant le père des Pandaren. Bordel de dieu, j'ai été récupérer ses propres artworks, regardez-moi ça Vous auriez pas aimé un, un taurim comme ça en fait Avec un autre nom si possible, mais... Un, un taurim nain en fait, géant C'était pas compliqué, il a même fait les artworks <rire> C'est terrible C'est Moi ça, ça me rend fou parce que même eux l'ont fait, même eux et vous voyez c'est un tartoir qui date de 2006, bon dieu, c'était quand même pas compliqué Et pareil, Thorim, un peu de subtilité bordel Vous savez comment s'appelle Thor Il a même plusieurs noms Thor, comme Odin d'ailleurs a plusieurs noms Mais l'un des noms de Thor, le nom allemand c'est Donnard Vous pouvez pas l'appeler Donard ou je sais pas, camoufler le nom, tu fais euh, Au lieu de tu prends les, les lettres de Thor, tu mets à l'envers, ça fait un truc genre Roth ou même Yarn alors Yarn c'est censé être la mère de Magni, justement tu reviens là-dessus, Magni c'est censé être le fils de Thor dans la mythologie, Magni tu l'as fait le roi des nains, ton gardien tu l'appelles Yarn, alors c'est censé être la maman, mais c'est Yarn quelque chose, tu, tu enlèves, tu gardes juste le Yarn, boum, t'as ton nom de dieu, t'as ton nom de gardien, et ça donnera encore plus de sens avec Magni qui est le fils de Thor dans la mythologie scandinave. bah là en fait ce serait le fils du gardien, enfin en gros ce serait le fils lointain du gardien, mais non, mais non, hein, la subtilité on l'a bouffé. Et quelque chose qui m'a fait encore plus péter un plomb <rire> récemment Torim Torim Torim Torim Tiens c'est marrant ça me rappelle un truc Torim Torim Parce que même le nom c'est un scandale C'est pas Thor c'est Torim mais le im en plus de Thor Tiens tiens tiens Thor Thor, Thor. Thorgrim Le haut roi nain de Warhammer Thorgrim Tu enlèves le g Torim <rire> Et c'est pas terminé parce que là va me dire, ouais, tu vas peut-être un peu loin, etc. Oui, oui, je vais loin. Je <rire> vais loin. Vous savez comment se prononce Thorim en anglais Ça se prononce Thorim. Thorim. Thorim. C'est marrant ça. Thorim, ça me dit un truc. Thorim. Sorim Sorim Mais attendez. Si on rajoute. Si on remplace le M. Par un n en termes de prononciation, ça fait quoi Ça fait Thorin, Thorim, Thorin, c'est quasiment pareil. Thorim en anglais en plus. Thorim. Et c'est quoi Thorin en, en français C'est Torin ou Torin oh Torin chaîne le grand roi nain du Seigneur des Anneaux. Thorin. <rire> c'est terrible. Imagine, vous imaginez que même le nom Sorim Thor, dans la mythologie scandinave, est très lié aux nains. D'ailleurs, bah, même dans les Marvel. il se fait reconstruire sa, son marteau là, il se le fait reconstruire par des nains. Il y a un hommage au, au grand roi nain de Warhammer, et à la limite, si vous ne l'accordez pas à Thorin, donc Thorin ou Thorin, le nain du Seigneur des Anneaux, dans, même dans son appellation, dans son nom. Et c'est un putain d'humain. <rire> c'est une catastrophe. C'est une insulte. Mais tellement grande. C'est terrible. Et le pire, c'est que des nains géants, c'est pas quelque chose. Je vous ai montré un artwork de Samwise, mais c'est quelque chose qui est pas si anodin que ça. Et d'ailleurs, Heroes of Might and Magic 5, c'était beaucoup inspiré de Warcraft, notamment pour pas mal de races et autres. Notamment pour les orques. Les orques marrons, vous savez, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Burning Crusade. Eh bien, ils avaient créé dans l'une des... des extensions. Heroes of Might and Magic 5 c'était une concentrée sur les nains et nous avions les tannes qui étaient des nains géants en fait comme vous le voyez le nain à côté c'est pas un enfant hein, c'est un nain normal vous voyez à côté d'un ours et vous aviez le tan derrière le tan qui est en fait un nain géant et ce serait trop compliqué d'imaginer ça pour les gardiens tu fais un tannes en armure enfin avec une peau en métal ou une peau en, en fer ou je sais pas ou en, en, en pierre c'est pas compliqué à faire quand même C'est pas quelque chose de compliqué Suffisait que les gardiens ce soient des espèces de nains Et tu laissais ça pour le leur nain en fait Mais en liant ça avec les humains Bah c'est une catastrophe et c'est pas terminé Parce que D'un côté les vricules Et les gardiens du coup pompent tout L'histoire des nains on leur, on, Ils sont complètement vampirisés par les humains Mais c'est pas terminé Parce que c'est aussi le cas pour l'un des gardiens Le seul gardien qui n'est pas euh, justement un humain En fait hein, d'apparence C'est Mimiron Mimiron c'est qui C'est le gardien fondateur des gnomes Et c'est ça le pire C'est qu'ils l'ont fait pour les gnomes Pourquoi ils l'ont pas fait pour les nains, pour le reste Ils l'ont fait pour les gnomes Mimiron c'est le créateur des méca-gnomes Qui donneront les gnomes plus tard Et le problème en plus avec Mimiron Il y a un autre problème C'est que un gnome géant en métal Qui crée d'autres gnomes etc Et en fait ce sera le créateur Donc en gros tout ce qui est technologique et tout C'est Mimiron qui l'a inventé avec ces mécagnomes. Donc les nains sont, même le côté créateur, le côté créateur de la mythologie, etc. C'est dégagé. Donc les nains en tant qu'artisans, etc. Et ça, ça va... Là, je l'ai montré pour, pour tel cas parce que Mimiron va prendre ça, ce rôle-là chez les gardiens, c'est lui le créateur, c'est lui qui fabrique tout. Mais ce rôle-là va également être dépassé, parce que le problème... Alors, les gnomes pourraient faire aussi l'objet d'un jour d'une vidéo pareille, mais les gnomes, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été traités sérieusement, contrairement aux nains. Mais les gnomes, bah, en fait... Il faut bien leur laisser un peu de place Donc les gnomes, contrairement aux nains en fait Les deux ont toujours été une race d'ingénieurs, d'inventeurs Sauf que les gnomes c'était un petit peu Vous savez euh, comme dans les gremlins C'est un peu les inventeurs qui font un peu n'importe quoi Et des fois il y a des trucs très bien et des fois des trucs très pourris Et qui sont ceux qui ont le plus De technologie je dirais avancée Les sous-marins gnomes encore une fois Et les créateurs de la machine volante Mais de l'autre côté tu avais les nains Qui étaient un peu plus soignés, un peu plus ordonnés Qui allaient fabriquer tout ce qui était armure Et également euh, métallurgie, fonderie Notamment les fusils le, tout ce qui est euh, travail de la poudre etc Donc même dans l'invention Chacun avait un peu son compartiment Les foufous c'était les gnomes Les mecs un peu plus ordonnés les nains Bah en fait maintenant même dans WoW en fait Dès qu'il y a besoin d'une création ou quelque chose c'est pas les nains C'est les gnomes Avec évidemment plein de blagues à la con et qui sont pas drôles du tout Bon ça peut vous faire rire bien sûr Mais c'est lourdingue à force Parce que chaque gnome est traité en mode <rire> En mode catatouch et c'est tout quoi Donc bah, C'est un petit peu triste. Et même au sein de l'Alliance, bah, les nains vont petit à petit laisser leur place. Et le dernier, euh, je veux dire, le, le, on enfonce le, le, le clou avec la fin de Wars of the King, avec l'attaque, euh, je vous avais dit que je vous en reparlerais, de la citadelle de la couronne de glace, Ice hein, Crown, et bien il y a ce qu'on appelle les canonnières, création de la canonnière. C'est une espèce de, de gyrocoptère gigantesque. On s'inspire bien sûr des Marvel euh, et euh, des différents comics avec ces espèces de porte-avions euh, volants. Et on en a un du côté de la Horde et on en a un du côté de l'Alliance Le problème est d'ailleurs le problème est le même hein, à ce niveau là C'est que du côté des orques bah, c'est censé être les gobelins, les grands, les grands ouvriers, les grands artisans Tu vas sur le marteau d'Orgrim qui est le, la première canonnière bah, Au final on voit quasiment pas de gobelins, c'est des orques, des taurennes, des trolls Il y a un peu de gobelins mais ils sont là pour, pour la, la diversité ethnique en fait Et du côté, alors j'ai oublié le nom mais de la canonnière de l'Alliance Bah c'est pareil en fait ça devrait être un truc qui est fondamentalement nain et gnome, voire gnome puis nain. Mais vous avez vos petits humains avec vos petites, euh, vos petites, euh, vos petites lunettes façon euh, pilote de chasse, quasiment que des humains, on te fout quelques elfes de la nuit pour la représentativité, on te fout quelques nains et gnomes pour la représentativité, mais c'est humain en fait. C'est pas du tout nain ou gnome, c'est humain. Donc les humains vampirisent tout en fait. <rire> vampirisent tout. Même la création, l'ingénierie, tout ça. La fierté naine et la fierté gnome. Hop, ça dégage, merci, euh, merci, terminé. Et évidemment, hein, les petites euh, DCA de la Deuxième Guerre mondiale qui sont tout à fait du Warcraft sur les canonnières, évidemment. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste pour le coup. Donc je vais récapituler vite fait, mais on a les dieux nains qui sont en fait des humains en termes d'apparence et, et d'origine. La quête éternelle des nains sur leur passé est partagée avec les humains qui d'ailleurs n'en ont rien à foutre. Vous demandez à Varian Anduin, enfin genre dans les, dans, les, dans les différents textes et autres, ils en ont rien à foutre. Genre de ce qui s'est passé à Ulduar, de la découverte des gardiens et tout, ils en ont rien à foutre. Ils s'en battent les steaks. Mais les humains ont cette histoire. Maintenant, ce sont des vricules, blablabla, blablabla, création des titans, tout ça. Alors que les humains, ça n'a jamais été leur intrigue en fait. Ils auraient pas pu dire que les humains, c'était voilà, tu prends le côté Darwin pour les humains et le côté un peu création des divinités pour, pour, les, pour les nains. Les humains, t'en fais que c'était des primates à la base, un peu comme les trolls, ils ont évolué et les nains, hop, créés, créés par les titans pour protéger le monde. Voilà, c'est tout. Mais non. Griffon et la technologie sont donnés aux humains, donc de toute façon les Wildhammer mis de côté et les, euh, la technologie avec les canonnières et tout, les gyrocopters, bah, on s'en fout, hein, t'as les équipes, littéralement, regardez les chevaucheurs de Griffon qui protègent euh, Hurlevent, le regardez les, les machines volantes et les gyrocoptères, c'est des humains, c'est des escadrilles d'humains. Arrive Cataclysme et là bah, c'est encore, <rire> encore triste, alors c'est du gameplay, mais euh, ce qui faisait la fierté on va dire des nains avec bah, ce célèbre nain avec un fusilier nain, gros fusil chasseur, et eh bien le chasseur, la classe chasseur est ouverte pour les humains Alors bien sûr dans le lore ça change pas grand chose Mais dans la jouabilité, dans le gameplay c'est vrai que bah du coup y a de moins... La race naine a de moins en moins d'attrait Alors vous allez me dire Malga tu dis ça mais d'un autre côté Il y a l'arrivée des chamans nains avec les tu T'as l'arrivée des démonistes et des mages avec les dark iron donc les sombres fers Donc d'un autre côté ça te permet d'avoir plus de nains Mais en fait le problème c'est qu'à Vanilla les nains c'était quand même l'une des races les plus jouées de l'alliance Bien sûr les premiers c'était les ailes de la nuit et ensuite on avait beaucoup d'humains Mais les nains étaient quand même très présents En fait plus World of Warcraft avance L'arrivée des Draenei, l'arrivée des autres etc Et les nains vont reculer de plus en plus en fait Et aujourd'hui bah, les nains c'est pas une des races les plus jouées hein, Bien au contraire Donc c'est assez triste à ce niveau là Heureusement, Cataclysme apporte du très très bon et concernant le développement des nains. Je vous laisse la vidéo sur la généalogie des nains et la vidéo sur Cataclysme, pour, parce que j'ai suffisamment détaillé là-dessus, la vidéo sera déjà suffisamment longue. Mais euh, c'est la période la plus prolifique en termes de développement et d'histoire pour les nains, avec notamment la période du conseil des trois marteaux. Hein. Vous voyez Falstad à gauche, Muradin au milieu et euh, du coup Moira à droite, qui représente chacun... L'un des différents euh, clans, enfin euh, c'est même plus que clan, c'est vraiment peuplade naine avec du coup les Wildhammer, les marteaux hardis avec Falstad, Muradin qui représente les, les bronze-berds, donc les barbes de bronze, et Moira, la fille de Magni, qui représente les sombres fers donc les Dark Iron. Donc le conseil des trois marteaux, c'est un truc assez important avec l'intégration officielle des Dark Iron dans l'alliance des cataclysmes, je le rappelle. Euh, vidéo de généalogie sur les nains et la vidéo sur Kata. Donc, et Muradin va remplacer, puisqu'il a été à Vanilla, euh, à, à Wotelka, pardon. Il va remplacer Magni poste pour poste, parce que Magni en gros était le personnage nain, le roi, et c'était le roi forgeron, celui qui fabrique des trucs, etc. Il est le roi forgeron sous la montagne. Muradin était le combattant, le militaire, le chef d'armes, etc. Et aussi explorateur, il faisait un peu tout. Et tu avais Bran qui était vraiment l'explorateur, l'aventurier, celui qui connaît les trucs des titans, etc. Au final, bah... À Cataclysme, Magni va être changé en diamant, en statut de diamant, donc il n'est plus roi, ce qui amène le conseil des trois marteaux. Donc Muradin prend sa place, mais au final, c'est vraiment personnage-fonction. Il ne sert à rien. Parce qu'on va on va développer un peu Falstad avec Turdran et tout. Moira aussi. Mais Muradin ne sert à rien. Vous le remplaciez par n'importe qui, ça serait la même chose. Il ne sert à rien. Mais littéralement à que dalle, Muradin. C'est juste. On remplace poste pour poste magni quoi c'est vous imaginez le changement dans un sport euh, la, le quatrième arbitre qui lève le truc et changement euh, Magni tu sors muradin tu rentres et ça ne change rien quoi c'est une catastrophe Mr. Pandoria va prolonger justement euh, la thématique de cataclysme notamment avec euh, l'intégration des l'intégration des dark iron dans l'alliance et voir un petit peu comment ça se passe mais on est dans le dans la continuité de, de, de cataclysme vous avez également les nouvelles euh, sur les, euh, les voleurs de jade, je crois, c'est l'une des nouvelles gratuites qui parle des, des nains d'Arcayron. Mais là-dessus, pas de pas de changement, euh, pas de changement. À ce là, on reste dans les thématiques de cataclysme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'arrive Warlord of Draenor. Warlord of Draenor. Alors vous allez me dire, bah, Warlord of Draenor, les nains dans Warlord of Draenor, bon, il y a deux Dark il y a deux sombres fers qui font les, des petites blagues partout dans, dans Draenor, mais sinon, bon, ils sont pas là en fait. Si si, ils sont là. De dire, bah non, ils sont pas là. Si si. C'est pas eux directement, mais ils sont là Si je vous dis, des êtres vivants qui vivent au sein d'une montagne, au sein d'un d'un black rock, d'un pic noir, tout simplement d'un roche noir, qui ont une peau grisâtre, des yeux de lave, qui sont des immenses forgerons, qui fabriquent de l'artisanat, de l'industrialisation, qui réduisent en esclavage des populations pour pouvoir faire tourner la machinerie et l'industrie qui ont également des armures faites d'obsidienne et de métaux précieux ou de roches volcaniques. Donc des armures noires avec du rouge et de la lave. Vous me dites évidemment Nains sombre fer. Non, nain Dark Iron. Mesdames et messieurs, bienvenue à World of Draenor avec le clan Blackrock, le clan Roche Noire qui va tout simplement piquer tout l'esthétique, tous les codes même physique et mythologique des nains d'Archaeron, des nains sombrefer. Et c'est, je trouve, extraordinaire quand on y repense. Parce que oui, les nains d'Archaeron vivent dans la montagne Blackrock. Donc ils ont déjà été liés en thématique. Sauf qu'à Vanilla, on mettait l'industrialisation, l'esclavage, tout ça, tout ça. Tout le côté industrie, le côté avancé, le côté très proche des éléments de lave, notamment Ragnaros, etc. C'était les Dark Iron, les orques qui vivaient, les, les, les, roches, les, les roches noires, les orques Blackrock qui vivaient à Blackrock, eux ont regardé le côté sauvage, ont côté le, le côté euh, serviteur des dragons et également la horde de Warcraft 2. Mais avec évidemment des côtés, un côté un peu différent pour dénoter de la horde normale. Ce qu'on appelle la horde noire du coup, hein, celle de Blackrock. Bah ben là non, en fait. Ils reprennent tout le code des Dark Iron et des Sombres Fers. Alors oui, hein, ça les rend unique pour hein. Mais au final, encore une fois, bah, les nains, c'est eux qui en prennent plein la gueule parce qu'on leur vampirise, leur code, leur thématique, on les bouffe, on les aspire. Parce que même, même le rapport aux éléments de lave, etc., bah, les Blackrock les ont en fait. Il y a un boss hein, dans, la, dans la fonderie Roche-Noire, la fonderie, truc des nains à la base, Eh bien il y, euh, y aura justement une sorte de similaire Ragnaros, euh, pas de problème, qu'ils ont euh, réduit en esclavage, tout ça, tout ça. Et même Black End, Black End qui est connu pour être le chef de guerre de la Horde, le premier chef de guerre de la Horde, etc. Bah, dans World of Draenor, ça devient le chef forgeron. Donc, même ça, il le pique à Magni, bien sûr. Magni qui était le roi connu pour le roi forgeron. Et bien là, un chef forgeron. Ah, tiens, ça, ça me rappelle un truc. Oui, oui, ça me rappelle Magni. Et euh, ce qui est très drôle, je suis tombé sur cet artwork pendant mes recherches et ça m'a fait beaucoup rire puisque, bah, évidemment, les, des nains obscurs, des nains esclavagistes, des nains. Les nains sombre-fer sont très inspirés des nains du chaos de Warhammer. Et je suis tombé sur cet artwork de nains du chaos de Warhammer et ça m'a fait énormément rire parce que, regardez, on a l'impression que le nain du chaos de gauche, c'est euh, Black End. <rire> c'est euh, Main Noire. Et l'autre côté, on a... Euh... Le nain du chaos, Gul'dan, hein, évidemment. Gul'dan, c'est Blackhand et Gul'dan en nain du chaos, quoi. <rire> mais les thématiques sont les mêmes encore une fois, donc je suis tombé là. C'est juste du lol. C'est vrai que c'est un peu la parenthèse rigolote, mais j'ai vraiment eu l'impression de voir Blackhand et Gul'dan euh, <rire> avec la Horde, en fait. Mais c'est bah, bon, voilà, la, la thématique est, est assez similaire. Et euh, bah les nains du chaos, c'est assez intéressant, j'en ferai probablement une vidéo en parlant du, du chaos, je, je, je pense que je ferai une vidéo sur les nains, mais du coup c'est vraiment, euh, vraiment assez fou. Arrive ensuite, après World of Draenor, on a Légion. Légion, vous allez me dire, bon les nains, euh, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les nains à Légion À Légion, on va redécouvrir les îles brisées. Sur les îles brisées, il se trouve un endroit assez intéressant avec une thématique gardien-vricule Comment elle s'appelle cette zone En anglais, elle s'appelle Stormheim. En gros, la terre des tempêtes, un petit peu. Et en français, comment ça se prononce Ça a été localisé Thornheim. Thornheim Ça se prononce Thornheim Et là-dessus, la localisation a très bien joué le coup, puisque bah un endroit qui s'appelle Stormheim, c'est vrai qu'en français, ça peut être un peu dur de le prononcer, du coup, Thornheim, les tempêtes, après, ça ne s'écrit pas pareil, mais ça se prononce comme Thor, le dieu, et Naim, donc Tornheim, alors ça s'écrit T-O-R-N Mais du coup c'est vraiment intéressant puisque c'est l'idée des tempêtes Qui fait des tempêtes déjà <rire> Ah c'est Thor, oui c'est vrai Et qui fait des tempêtes avec ses marteaux Ah oui les nains Et on a dans cette zone un gardien Évidemment euh, comme on va, pas, on va pas aller à, à contre-courant de la meilleure extension de World of Warcraft eh bien on va on va y aller avec subtilité et modération évidemment On va appeler ce gardien Odin Mais on va remplacer le I par un Y Comme ça personne euh, n'y verra Tout le monde y verra que du feu Je parle pas de sa barbe Donc c'est une zone où les nains n'apparaissent même pas Et on o... n'a aucune incidence sur les quêtes de la zone Et les forgerons Alors là on voit le Valhalla hein, le... Ce qu'on appelle le Hall le... Enfin, le Hall des Valeureux Qui est tout simplement la traduction de Valhalla et on voit qui bah, Des vricules évidemment. Et qui sont les forgerons de Dain Des vricules Le fusil légendaire des chasseurs euh, dans, la, dans, la, dans le domaine de, de classe Des vricules Et qui construit ça Mimiron Évidemment vous vous rendez compte un petit peu de la vampirisation dont, dont, dont sont victimes les nains C'est une catastrophe, une catastrophe Et c'est pareil, Odin, on n'aurait pas, pas pu le renommer. On aurait, par exemple, pour changer un petit peu de l'image que tout le monde s'en fait d'Odin, on n'aurait pas pu en faire une femme Surtout qu'Odin et ses valkyres, on en aurait fait une femme Et Odin, comment ça se prononce en anglais Ça se prononce Odin, Odin. Ça ressemble à Ondine comme prénom <rire> Non mais je veux dire, Odine, ils auraient pu totalement en faire un, pers un, un nom où tout le monde s'attend à un mec et en fait c'est une femme. Et ça aurait été une femme naine par exemple. Ce qui explique pourquoi, bah par exemple, les Valkyres auraient été des femmes. Plutôt que là, Odin qui apparaît comme un putain de <rire> un putain de, de mégalo-maso et, et complètement sexiste d'ailleurs. Genre il a son armée de femmes pour lui toute seule et allez-y les waifus, faites le travail à ma place. Ça aurait, ça aurait pas été plus sympa. D'en faire justement une femme pour changer un petit peu et d'en faire une naine plutôt qu'un humain Ah non, évidemment que non. Et encore une fois, le pire, c'est que ceci est un artwork de Samwise avec un panthéon nain, une espèce de Valhalla nain, et on voit justement une espèce d'Odin femme, et c'est une naine. Et du coup, bah, on voit le Valhalla avec euh, des naines combattantes et des nains combattants. Et vous allez me dire, les serveuses sont naines, il y a bah, le cuisinier, lui c'est un nain mâle. Donc, on représente un petit peu la diversité des nains, nains et naines, et d'ailleurs, les naines sont plutôt cool, je trouve. C'est vrai qu'en jeu, elles ne sont pas toujours très jolies, les naines, mais euh, pour le coup, je les trouve assez, assez sympas. Et par exemple, bah, Odin n'est même pas sexualisé, d'ailleurs. Bon, il a une armure, vous aimez dire, avec des boobs, mais je veux dire, c'est une grosse armure en métal, c'est pas spécialement sexualisé, contrairement aux, contrairement aux serveuses. Mais, euh, mais même les combattantes, elles ne sont pas spécifiquement euh, sexualisées, donc ça aurait, été... ça aurait pas été cool, un truc comme ça Moi, j'adore aussi les... les fontaines à bière, hein. je les trouve incroyables. Mais, mais non mais non, mais non, et ça encore une fois, c'est Samoïse Didier qui a fait Star C'est un mec de chez Blizzard, c'est pas un externe C'est un mec de chez Blizzard, c'est le directeur artistique C'est terrible, c'est terrible de se dire le, le, ce qu'il qui, qui, passe à côté de trucs, c'est incroyable. Et arrive enfin un peu d'amour pour les nains avec Légion, et notamment la fin de Légion, avec tout simplement euh, bien Argus, et on va avoir la fin de Légion avec le Panthéon euh, Titan, et on va avoir Casgorotte enfin Kasgoroth, alors je vous ai déjà montré un artwork de Kasgoroth mais c'est un artwork, enfin c'est Kasgoroth en jeu à Légion et Kasgoroth qui je le rappelle représente Kazmodan. donc Kazmodan est un hommage à Kasgoroth, c'est le titan vraiment un peu le dieu des nains par excellence comme titan Kasgoroth et le modèle de Kasgoroth a une barbe spécifique aux nains, a les bras pff, charpentés spécifiques des nains les, les mains sont spécifiques des nains Incroyable C'est possible Ils l'ont fait Alors par contre, j'ai je, je, mis un sérieux doute sur les jambes, je crois pas que ce soit les jambes des nains Même en version gigantesque, je suis pas sûr que ce soit les jambes des nains Mais c'est pas grave, les jambes humaines, mais tout le reste des nains, ça, ça passe Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que lui, même Nor'Gannon ressemble un peu à un nain Alors. J'ai pas l'impression que ce soit quand même les, les bras et tout Mais il fait un peu plus nain C'est peut peut-être la barbe mais on dirait vraiment une espèce de prêtre des runes de nain euh, Avec son petit manteau et tout Donc là dessus ça passe vraiment je trouve Et enfin merci d'avoir Mais le pire c'est que vous vous rendez compte Sur plein d'autres choses où c'était facile de le faire Ils l'ont pas fait et là Je veux dire après avoir fait tous les gardiens en humain et tout Ça aurait été simple de faire Casgoroth. Ah non Casgoroth, ils ont pas oublié Ah ouais c'est le, le mec des nains un peu quoi Bah du coup ils en ont fait un nain Mais quel dommage que les gardiens soient pas comme ça Arrive, Lég... enfin, du coup pendant Légion, Magni se réveille, sa statue de diamant, il se réveille de, son... de sa condition et il devient bah, un peu l'avatar, justement, le représentant d'Azeroth, du titan Azeroth sur... Bah, sur Azeroth, justement sur la Terre. Et il devient euh, le... son héros, pas héros, euh... enfin, héros euh... <rire> comme Montpellier, non, pas du... <rire> non, mais en gros, il devient tout simplement la bouche d'Azeroth. Et il entend la voix du titan qui sommeille. Et il ne redevient pas roi, non, il récupère pas la couronne d'Ironforge. Il va euh, tout simplement... Euh, donc Murat peut rester AFK, là-dessus il est content, il est en mode euh, « Moi je vais, je vais perdre mon salaire sinon, <rire> à rien foutre, c'est incroyable !» Et il va euh, donc prendre la place qui était occupée par Bran jusqu'à maintenant, qui était celui qui connaissait tout sur les titans, qui était celui qui avait fait du travaux, qui avait beaucoup voyagé à travers le monde pour connaître justement les titans. Bah Magni il arrive, il a rien fait, il arrive et il fait bah, « bah Merci mon pote, euh, poste pour poste, je te remplace !» Du coup, ça fait doublon puisque bah, Bran ne sert plus à rien en fait. Pourquoi Bran irait faire des recherches sur les titans quand Muradin. Euh, quand Magni, pardon, Lapsus. Quand Magni, il entend tout en fait. Donc il a toutes les connaissances des titans en fait. Donc pourquoi on aurait besoin de Bran en fait Et c'est d'ailleurs, ça se voit énormément à BFA dans les quêtes justement de, du cœur d'Azeroth où bah, Bran est là à côté de son frère, mais bah, il sert à rien en fait. Puisque bah il y a déjà Magni qui va nous donner tout ce qu'il y a à savoir. Donc Bran sert à rien, il est juste là en. Pour faire des petites blagues, des potitos blagues, et surtout il est là pour être là, mais les deux, bah, pouf au final, euh, Bran s'est fait piquer sa place. Alors, Muradin a piqué la place de Magni, et Magni a piqué la place de Bran. Et le problème, c'est que Bran n'a pas piqué la place de Muradin, donc euh, c'est un petit peu triste à ce niveau-là. Alors, ABFA, il y a une énorme ironie qui arrive et que je trouve génialissime. C'est que, euh, arrive en tant que race allié, avec le nouveau délire des races alliées qui est très bien d'ailleurs, hein. je dis délire mais c'est très bien. Et au final, eh bien, enfin, les nains d'Arkairon, les nains Wildhammer, tout le monde s'en fout, hein, on les dégage, enfin on n'en veut pas, hein. mais les nains d'Archiron, les nains sombrefer sont enfin jouables pour l'alliance. Et ils arrivent en même temps que les orques magar les orques magares de World of Draenor, hein, parce que c'est pas nos orques magares à nous, de notre outre-terre, de notre Draenor, non, non non, on a été chercher ceux de Wood, hein, évidemment avec, bien sûr, les Roches Noires, qui sont exactement les Dark Iron. Et ce qui est très drôle, c'est que ça, c'est l'artwork officiel de Blizzard, avec, on voit le nain Dark Iron, donc le sombre fer contre l'orque Magar. Et ce qui est très drôle, c'est que le nain Dark Iron, moi j'adore, hein, la... ça me fait penser au nain du chaos, hein, mais l'armure est magnifique, très très belle. Le bouclier, c'est un bouclier Orc de Burning Crusade, mais c'est vrai que ça marche très très bien pour les Dark Iron, hein, c'est le bouclier du Temple Noir. Mais le marteau, c'est un marteau de la Horde de Fer, un marteau Blackrock. Rock. Devant l'ordre de Draenor. Donc, moi j'ai toujours trouvé ça très très drôle, évidemment. Donc, euh, les nains sont officiellement. Les nains sombrefer sont officiellement dans l'ordre depuis Cataclysme. Mais c'est vraiment à BFA que, oui, en fait, bah, on n'avait pas fait de cérémonie, donc on en fait une. Voilà, vous êtes enfin officier, <rire> officialisé dans l'ordre. Mais vous, c est, c est, ça existe depuis Cataclysme. Donc, en gros, l'avancée de l'ordre des nains à Catacly, de, de BFA, bah c'est juste une redite de Cataclysme à ce niveau-là. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils sont jouables, hein, bien sûr. Et à BFA, on aura également l'arrivée de l'armure ancestrale des nains, l'armure héritage en anglais, ancestrale en français des nains. C'est une très belle armure, hein, pour le coup, moi je la trouve très très jolie. Euh, alors, l'ensemble, pas forcément, mais pièce par pièce, par exemple, les épaulettes, j'ai du mal, mais sinon le reste, vraiment très très très beau. Et c'est une armure qui rend évidemment honneur, hommage au roi de la montagne de Warcraft 3, et notamment du coup, bah, c'est une armure qui ressemble beaucoup à celle de Muradin. Et les quêtes de l'armure justement, eh bien, vous permettent de refaire un petit peu l'histoire naine et le passé riche des nains, avec, euh, rappel de la guerre, l'épisode du conflit entre les trois factions naines, hein, Dark Iron, Wildhammer et euh, Bronzebeard. et ensuite, eh bien, revenir, on va aller à Ulduar, évidemment, récupérer des infos, etc. Donc on retourne sur les zones emblématiques des nains, on va sous l'ancienne Ironforge, tout ça, tout ça. Mais pas d'ouverture pas une quête, c'est une quête qui va revenir sur le passé des nains et c'est tout, donc encore une fois c'est le passé des nains Mais pas d'avenir, pas d'avancée, je veux dire les nains ont on, on accompli leur quête Trouver leurs ancêtres etc, grosse déception d'ailleurs Mais ils retrouvent leurs ancêtres et rien, ça n'ouvre pas de porte, ça ne fait rien Et même cette quête ancestrale, bah, elle est je trouve symptomatique de ce qui se passe avec les nains ah, Ils ont un passé incroyable, mais passé qu'on a déjà développé donc, Bah voilà on vous envoie Ulduhar, tout le monde adore Duar, ouais c'est incroyable mais pas d'ouverture, pas de nouvelles choses, pas de nouvelles thématiques ou quoi que ce soit. Et par exemple, on a des armures ancestrales, même si elle était très critiquée d'un point de vue visuel, c'est celle des Worgen, bah, en thème de quête, celle des Worgen est extrêmement intéressante pour voir un petit peu comment ça va se passer, notamment avec l'héritière du trône de Gilneas, savoir Thess Greymane, qui se pose des questions sur « Doit-elle devenir une Worgen ou quoi que ce soit ?» Et ça ouvre des portes. Ça enferme aussi, mais ça ouvre des portes. Pour les nains pas du tout, c'est juste un, un, un historique du passé Un petit peu à l'image des elfes de sang d'ailleurs C'est un peu le même délire, hein. tout le monde a kiffé Globalement c'est juste du passé, il hein. n'y a pas d'avenir là-dessus Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage Quel avenir donc pour les nains Maintenant on va essayer de ne pas finir sur une note négative Cette vidéo et on va essayer de voir des portes qui pourraient être ouvertes euh, concernant les nains parce qu'il y a clairement beaucoup de choses à faire Encore une fois c'est l'une des races emblématiques de l'eruc fantasy Il y a plein de thématiques qui tournent autour des nains Et bah, premier truc évidemment ce serait de faire en sorte que Les nains reprennent leur rôle de nains, Parce qu'aujourd'hui en dehors de blague avec la bière et la chasse bah, Ils servent à rien hein. L'industrie tout ça c'est les gnomes ou les humains Les griffons tout ça tout ça Le rapport à la nature bah, c'est soit les ailes de la nuit Soit les humains donc on s'en fout donc c'est vrai que les nains ils ont perdu leur place et en termes de combattants, bon bah ils sont cool mais euh, pas tant que ça. C'est pour ça que vous avez plein d'hommages aux fusiliers nains, que ce soit à BFA, à Légion, à Wode et tout, vous avez des, des fusiliers nains partout. Mais en dehors de faire des échos à Warcraft 3 en mode fusilier, ce serait bien de les faire vraiment avoir un rôle et de l'importance. Donc quel avenir pour les nains Je pense déjà que l'épisode du conseil des trois marteaux est génial. Sauf que le principe du conseil des trois marteaux c'est quelque chose de temporaire. C'était, il euh, y a eu une crise, on a réglé cette crise avec le conseil des trois marteaux. Mais le conseil des trois marteaux n'a pas forcément pour vocation de durer, de perdurer. D'ailleurs, l'un des objectifs de Moira, la fille de Magni, c'est de mettre sur le trône des nains son fils, qui est un Dark Iron, un sombre-fer, qu'elle a eu avec l'empereur Thorissan, l'empereur des, des Dark Iron, des sombre D'ailleurs, il s'appelle Thorissan aussi, le petit. Et il a une dizaine d'années, donc il va bientôt être en âge de pouvoir prendre vraiment le trône. Donc peut-être que ça pourrait justement être euh, l'élément déclencheur de nouvelles péripéties et de nouvelles instabilités chez les nains, parce que bah, les nains de sombre fer, même s'ils se sont intégrés l'alliance et que ça va mieux dans leur rapport avec les autres nains, c'est quand même des nains qui empoisonnent, ce sont des esclavagistes, enfin ils ont une manière de faire et une culture qui est quand même un petit peu différente des autres. Donc on pourrait avoir un rôle très important, c'est notamment cette personne, et je vous en ai souvent parlé, il s'agit de Targas en Villemar, ou euh, Targas courbanclume en français. Targas en Villemar qui est tout simplement le dernier descendant du grand Modimus en Villemar. Si vous avez vu les vidéos Généalogie sur les nains, vous savez qui est Modimus en Villemar. C'était le dernier grand roi de, tout, de tous les peuples nains. A la mort de Modimus, il y a eu cette instabilité avec cette guerre civile entre les trois factions naines. Et aujourd'hui, cette, cette instabilité a été tempérée avec notamment le Conseil des Trois Marteaux. Mais le Conseil des Trois Marteaux, les Anvilmar n'ont pas voix au chapitre. D'ailleurs, Targas est un diplomate et un envoyé des Bronzebairds, des Barbes de Bronze. Les Anvilmar ont perdu ce pouvoir depuis un moment. On sait aussi que les nains, à Vanilla, il y avait l'idée du Sénat, etc., d'un Sénat nain qui était très présent et très important. Aujourd'hui, il a totalement disparu du... de l'échiquier politique. On le voit pas, en fait, ce qui est dommage. C'est intéressant de revenir là-dessus. Et on pourrait y voir, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un grand ami de Varian. Targas. il l'a aidé d'ailleurs. Il a aidé Varian à reprendre sa couronne euh, aux mains d'Onyxia. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un farouche opposant de Dark Iron. Il a perdu son frère à cause des nains sombre-fer. Il est d'ailleurs le légitime héritier de la couronne des nains. Au final, en tant qu'en Villemar. Donc ça pourrait créer justement une potentielle instabilité avec l'idée que Moira voudrait forcer pour mettre son, son fils. Et Targas dirait « bon maintenant c'est la goutte d'eau, c'est trop, c'est trop, j'arrête ». Et euh, il pourrait y avoir une espèce de nouvelle guerre civile chez les nains. Et sans que ce soit forcément des méchants en mode « il faut le tuer, oh, il, est, il est devenu fou, bla bla. Non, il n'y aurait pas vraiment de méchants dans l'histoire, les deux auraient des, des volontés politiques différentes. Et ça créerait de l'instabilité. Sachant que Targas, il est plutôt de la vieille école. Et Targas, c'est un mec qui est pro-alliance et qui est anti. Enfin, c'est un mec qui s'est battu pendant la deuxième guerre contre les orques, etc. Donc, en plus, on a besoin de figures comme ça dans l'alliance qui ont tendance à. Parce qu'un des gros reproches qu'on voit souvent, c'est oui, c'est la horde, les méchants, blablabla, l'alliance. Blablabla, Justement, sans en faire des méchants complètement débiles, avoir un Targas qui serait ouvertement opposé à la horde, ça serait pas forcément débile. Et ouvertement opposé notamment Dark Iron. Un autre point très important aussi, c'est les Wildhammer. Les Wildhammer, on les a complètement mis de côté, mais faut pas oublier un truc c'est qu'à la base, ils en ont rien à foutre d'Ironforge et ils en ont rien à foutre du Conseil des Trois Marteaux. Alors, ça n'a pas trop été montré ça, mais à la base, la grosse instabilité et ce qui fait que le Conseil des Trois Marteaux, je rappelle, c'est quand même le roi Varian, le roi Varian Ruin, qui a forcé les nains à adopter ce truc-là. Donc, déjà, ça pourrait être aussi. Genre un des problèmes, genre les nains qui disent bon bah c'est bien mignon mais c'est un roi humain qui nous a forcé ça. Donc nous on n'en veut pas, on n'a pas signé pour ça. Et surtout l'instabilité les... était entre les nains sombre-fer, les dark iron, et les bronze Bird, les nains d'Ironforge, les nains de Forge de fer. Mais les Wildhammer ils ont rien demandé dans cette histoire. Et on les a forcés à venir à Ironforge. D'ailleurs la nouvelle... Qui parle de, de Kurdran et de Falstad est assez intéressante parce que Kurdran le dit lui-même. Moi ça me fait chier d'être à Ironforge. Nous on est les nains marteau hardi, Wildhammer, on est des, me des mecs qui adoront la nature, on aime les animaux, on sort, etc. On vit bien sûr dans les montagnes parce qu'on est des nains, mais c'est juste nos dortoirs. Nous on aime les grands espaces, on aime voler sur nos griffons. Donc on leur a forcé d'être d'une représentation à Ironforge, mais ils sont en mode « mais nous on n'en veut pas de ça !»« Nous on n'en veut pas de cette histoire !» Donc par exemple réutiliser Kurdran en le mettant aux côtés Danat en le mettant aux côté d'un Targas qui sera en mode bah le conseil 3 marteaux c'est bien mignon mais ça c'est fini il enfin, faut qu'on arrête avec cette histoire sachant qu'à une époque les nains Wildhammer et les nains d'Ironform ça c'est l'époque du jour, du jour de dragon mais il y avait des rivalités aussi entre les deux ce qui a été complètement zappé au profit d'une rivalité contre les Dark Iron. mais par exemple voir aussi un, un Kurdran qui est très anti-horde hein, comme tous les fils de Lothar ils ont été en Draenor risquer leur vie pour aller fracasser la horde tu m'étonnes que quand ils reviennent sur le monde normal, ils acceptent pas trop la paix avec la Horde, hein. c'est compréhensible, ils se sont battus toute leur vie contre les Orques. Donc, euh, dans les défenseurs, je dirais, agressifs de l'Alliance, comme Gristet, Greymane, comme Turalion, comme Aleria, rajouter Kjordran et targas ça pourrait être très intéressant, et les Nains pourraient avoir un poids assez important d'un point de vue diplomatique, un peu comme les Elves de la Nuit, à BFA, ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. Et enfin, quelque chose de super important aussi dans l'avenir potentiel des Nains, c'est, dans les ouvertures éventuelles, c'est Arkedas. Dass. Qui est officiellement vivant, Eh oui, on lui a cassé la gueule à Vanilla pour rien, mais dans les livres sur les royaumes de l'Est, on nous certifie que Arkedas s'est remis et Arkedas est bien vivant. Donc je rappelle qu'il est quand même l'avatar de Kasgoroth, donc des dieux, euh, des, des, du titan, des, du dieu des nains. Ce serait quand même intéressant de, de le retrouver et il pourrait peut-être, on pourrait lui lâcher cette apparence un peu humaine pour lui mettre un, un trait un peu plus nain, ce qui le rendrait aussi un petit peu unique. Donc ça ça pourrait être cool euh, et il faudrait bien sûr encore une fois donner plus de place aux nains et gnomes Notamment tout mettre les vricules de côté pour mettre plus en avant les nains et les gnomes Et euh, le, leur historique avec les gardiens ce serait peut-être beaucoup plus intéressant Et notamment pour tout ce qui concerne les titans sachant qu'on sait qu'il y a d'autres installations de titans Donc peut-être mettre les vricules de côté et si jamais on retrouve des gardiens Des gardiens qui seraient plutôt d'apparence naine et gnome Pour favoriser un petit peu ce pan là de leur histoire Parce que bah, c'est censé être leur code, leur, leur ADN j'ai envie de dire et peut-être pourquoi pas des nouvelles factions naines, on a eu les nains euh, les nains, euh, givre, euh, les nains de givre, les givre ça pourrait être intéressant d'en retrouver d'autres aussi. Et les nains de givre ça pourrait être aussi intéressant de les utiliser. <rire> au moins en, en, en race rassal... enfin pas en rassaler, mais au moins en, en personnalisation. Et à côté de ça, on a un autre point que j'ai failli oublier sur la vidéo, et c'est euh, en parlant avec Eva on en a, on y a repensé. C'est euh, Xalatat que vous connaissez, hein, la dague qui est un. Qui, qui, qui pourrait être un dieu très ancien, mais qui est surtout. Une entité du vide extrêmement puissante et j'insiste bien sur le pourrait. Hein, c'est du conditionnel, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs où on pourrait se dire peut-être que ça pourrait être un, le cinquième dieu très ancien d'une époque permet de rassembler un peu tout, tout l'ordre de, de WoW, enfin euh, de Warcraft et de WoW sans pour autant. Enfin, euh, en gros, les anciennes sources seraient toujours valables et les nouvelles sources aussi. C'est juste que le cinquième dieu bah, aurait été mis de côté et c'est. Ce serait intéressant de lier ça à Xalatatat pour qu'elle soit pas non plus n'importe qui. Et ce qui est intéressant, c'est que Xalatat, donc c'est la dague, des, la dague on, des, du Prêtre Ombre à Légion, elle a eu pas mal d'importance à BFA, et faut pas oublier un truc, c'est que, à Légion, on lui a, dans son histoire, dans l'histoire de la dague, on lui a donné une importance et un rôle, notamment dans la destruction de Grim Battle, Grim Battle qui est la forteresse des nains Wildhammer à la base, et qui aujourd'hui est une forteresse naine abandonnée, et qui est maudite. Et notamment, en fait, à cause, on a lié ça à Xalatat. Donc moi je suis le premier à trouver ça dommage d'avoir mis forcément ces maudits, c'est forcément le vide. Mais après c'est quand même cool pour Xalatat. Donc, pareil, on pourrait avoir justement un rôle à jouer avec Xalatat dans l'avenir et dans l'histoire des nains. Notamment avec des nains qu'on n'a jamais vus en jeu, mais qui sont à Grim Battle, qui sont des cousins des nains. Ce sont les Skardines. Et ils sont serrés à Grim Battle. C'est ce que disent les Skardines. Vous avez la blague, évidemment. Euh, du, coup... <rire> du coup, les Skardines qui sont des espèces de nains reptiliens qui ont été notamment domestiqués par... un euh, spawn mais du coup... J'ai oublié le nom. Sinestra, la femme de... La cons le consort de, de, de Deathwing, d'Eldemar. Ça pourrait être intéressant de revoir un, potentiellement Xalatat, qui est une armée de Skardine, par exemple, pour, pour affronter les, les, les autres races ou un truc comme ça. Ça pourrait être intéressant de récupérer ces, ces, ces nains-là, en fait. Les nains corrompus. Euh, le scénario sombre-faire aussi pour la race. Pour la race alliée des Dark Iron, des Sombrefer Ce qui est assez intéressant c'est qu'on nous parle aussi d'un retour de Ragnaros Donc un retour de Ragnaros Pourrait aussi créer une fracture politique Et culturelle Au sein de la, la, du peuple Dark Iron Sachant qu'on sait toujours qu'il y a des nains Dark Iron Qui n'ont pas rejoint Moira, Donc retraiter un petit peu ce truc là pourrait être intéressant Et peut-être lier ça aussi avec euh, Xalatat Pourrait être intéressant En tout cas voilà euh, pour cette vidéo Ça a été plus long que ce que j'avais prévu Mais ça reste long forcément parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Notamment dans la rétrospective J'espère que ça vous a plu L'objectif n'est pas de détruire Blizzard ou de dire oh là là vous avez vu c'est des cons ils savent pas bosser leur leur ce que j'ai remarqué c'est juste qu'en fait et je pense que même les devs en fait et les, les scénaristes et autres n'en ont même pas conscience en fait se sont même pas rendus compte qu'ils ont complètement foutu les nains de côté et moi même hein, il a fallu pas mal de discussions pour me, faire, pour me, me rendre compte que ils sont mis de côté quoi, on les a... Euh... Il y a des moments ils pourraient avoir une importance et finalement on l'a donné à eux, finalement on l'a donné à eux, on l'a donné à eux, et du coup bah les nains ils font rien. Alors politiquement ça c'est clair que ça se voit. Depuis Cataclysme il n'y a rien. Mais Muradin il sert à rien et ça se voit depuis, euh, depuis très longtemps. Mais pour le coup même en termes de rôle, en termes de forgeron, d'artisan, etc. En termes de chaucheurs de griffon et tout... Bah, c'est vrai que c'est plus récemment que, que je m'en suis rendu compte et je me suis dit que ça serait potentiellement l'objet d'une vidéo intéressante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de rétrospective sur les nains vous aura plu. Moi, c'est une race que j'aime beaucoup, les nains. Euh, alors, c'est pas parce que je les aime beaucoup que j'ai fait cette vidéo, mais je m'en suis rendu encore plus compte. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, à bientôt pour de prochaines vidéos et à plus dans le Lexus. Et euh... voilà, je voulais pas faire. Tacle, mais je peux le faire à la fin de toute façon tout le monde a arrêté de regarder la vidéo mais du coup il du hard, hein, la meilleure zone de Wotelka qui est l'un des... des points forts d'Obrace Rage King, en dehors d'être un copier-coller sur la mythologie scandinave, bah, elle devra détruit aussi l'ordre, leur... mais c'est pas grave c'est quand même la meilleure extension, bisous